au se veut l'air, on non mais arrête, arrête de le regarder non. Quand on est en carré, on ne regarde pas celui qui mange. D'accord On va dire On oui. va Fouleur, a fouleur, fouleur, fouleur, fouleur, oui, Carême là, c'est long comme ça. Mais non, on ne dit pas ça. Arrête de le regarder comme ça, mon frère. Quand on est en carême, on ne fait pas ce que toi, tu as envie de faire là. Hein? C'est haram. Lui, c'est un Je suis fatigué. Ah, Mais mon frère, on ne dit pas ça. Ah, c'est presque ah, fini lundi à 14h. Ça va finir bientôt. Hein on va, faire, on, va faire, on va faire de la là. On va se de là. D'accord But you do, so with of don't do it. I know Allah alors non, non, non, non, non, non, Pourquoi Mon frère mais, Mon frère, tu ne peux pas nous aider. Je pas. Eh, si c'était une fois musulman, il allait m'aider, mais tu ne peux pas nous aider, tu ne vois pas qui est tombé. Depuis que tu es là, est-ce que je peux parler Mais on est des amis, fais carême avec moi, il est le carême. Carême là, c'est pas n'importe qui qui fait ça. Là, c'est mieux. Moi je ne suis pas ton ami. Tu es mon ami. Mais eh, eh, eh, pourquoi toi? moi je ne veux pas faire carême avec toi Et vous pouvez un sacré top. C'est à cause de votre viande. <rire> il y a des moutons là, c'est un peu de saï-pé-saï. Ah, ah. que le jour que vous avez tué un mouton là, il y a des gens qui ne Faut pas. Le problème est déploie. Mais qu'est-ce que je peux lui faire mon fouet? Qu'est-ce que je peux lui faire? Il faut nous aider non? Comment, euh, comment on appelle? Akasa. De Akasa so oui, <rire> des Akasa sont du Oui, il y l'a dit. Il faut Tu veux manger Akasa avec euh, piment? Mon fouet. Ah, il sait le faire. On commande à Béli. Avec sauce, euh, sauce d'arachide Non, mais tu es est un gars, on ne mange pas, non? Ah, oui. allez, ah, je ne veux pas. Tu vois, tu veux rejoindre ton ami? Mais toi, tu vois qu'on est un carré, mais toi, tu veux que tu manges devant moi? Est-ce que c'est bien, mon ami? Est-ce que c'est bien est ce qu'on fait? Je suis Tu vas te rejoindre et tu vas aller manger? Non, pas, on est des... <rire>